Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je suis avec Audrey Gical que j'avais très très envie de te présenter. Coucou Audrey Bonjour Et donc Audrey aujourd'hui on va, on va voir avec toi un sujet que je trouve hyper intéressant qui est ben, comment faire pour se lancer, pour euh, lancer son activité à partir d'une expérience de vie euh, qu'on a pu avoir et qui a pu euh, nous transformer, nous voire, bah, voire même révolutionner quelque chose dans notre vie et qui nous donne envie de partager, de transmettre euh, ce qu'on a vécu. Je suis Audrey Jiquel. J'habite dans un habitat participatif depuis huit ans. Je fais partie des fondateurs de ce projet au nord de Lyon et je suis accompagnatrice de projets d'habitat participatif depuis deux ans maintenant au sein d'habitat et partage, donc autour de Lyon. Ouais, ok. Et tu viens d'écrire un livre. Voilà. Et je suis autrice du livre Les clés de l'habitat participatif mes expériences du vivre ensemble. Ouais, montre-nous. Yes, trop bien. Un super livre dans lequel tu m'as montré tout à l'heure. Il y a, il y a des, des, des illustrations pédagogiques aussi. Enfin, voilà, on aura l'occasion peut-être d'aller creuser cette question. Bon super, et eh ben donc euh, génial, merci d'avoir répondu à, à, cette, euh, à cette invitation. Et donc pour la petite histoire, euh, que vous sachiez tout, euh, vous qui nous regardez, c'est qu'Audrey euh, Audrey et moi, ben, on se connaît depuis quelques années, on s'était rencontrés euh, il y a quelques années, j'ai travaillé avec, avec ton mari, euh, euh, voilà, on, on accompagnait... Euh, on a, on a accompagné notamment des, des habitants euh, voilà, dans, des, dans des projets, que ce soit de construction de rénovation, on re, à remettre vraiment les, les habitants au cœur du projet. Euh, et donc, on s'était rencontrés euh, comme ça il y a quelques années euh, grâce à notre coopérative d'entrepreneurs. Ouais. Bon, super. Et eh ben on va, pouvoir, euh, on va pouvoir commencer. Moi, j'ai plein, plein de questions. <rire> J'en ai plein. Euh, voilà, donc déjà, est-ce que tu peux nous raconter, Audrey, ben, comment comment est née cette envie de, de, de créer ton activité euh, d'accompagnatrice pour euh, Habitat Partagé, pour personnes qui développent des Habitats Partagés Alors, je ne l'ai pas vraiment créé, il est venu à moi. Euh, alors, on peut considérer que je l'ai créé euh, quelque part, mais spirituellement je l'ai créé euh, en fait comment ça s'est passé donc déjà pour refaire un petit peu l'historique donc je disais j'ai euh, initié euh, avec quelques personnes euh, le projet des choulans, donc un habitat participatif au nord de lyon euh, et ce projet que j'ai mené en parallèle d'une vie professionnelle où j'étais euh, euh, conseillère info énergie euh, donc euh, je conseillais sur l'énergie dans le bâtiment, euh, euh, je me suis formée à, à, à plein de choses pour euh, mon projet personnel, donc, que ce soit euh, la sociocratie, euh, gouvernance partagée, la communication non-violente, la permaculture, enfin, voilà, j'étais euh, assoiffée de, de, de formation et, euh, et euh, j'avais euh, un élément, un, un terrain <rire> d'exercice, euh, concret qui était le collectif qu'on construisait, en tout cas pas pour la permaculture mais au moins pour, pour la pratique de la gouvernance partagée et donc j'ai très souvent animé le collectif avec mes petits outils, mes, petits, mes petites idées et, voilà. et du coup c'était un très bon très bon terrain de jeu. Ouais. Euh, voilà. Oui, t'as bidouillé avec, tu te formais et puis t'expérimentais en même temps quoi voilà, ça. et puis ouais. il y avait certaines choses comme la sociocratie où on s'est formé tout le collectif, donc on a eu tout de suite une culture commune, ce qui était beaucoup plus simple euh, pour euh, animer euh, en étant novice euh, c'est à dire que j'avais pas besoin de rappeler les règles voilà, il y avait des hum. bases un socle commun qui était là et puis voilà je te coupe deux petites secondes peut-être, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement ce que c'est que la sociocratie et la gouvernance partagée parce que oui. je pense que voilà, dans les personnes qui nous regardent, il y en a peut-être quelques-unes qui, qui savent déjà, qui, qui connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Oui, effectivement. Donc, euh, le, le terme gouvernance partagée, il, euh, il est assez euh, global, générique. Et la sociocratie, c'est une des manières de faire de la gouvernance partagée. Euh, et moi, c'est celui que je pratique. Donc, je vais vous, donner, euh, voilà, vous expliquer un petit peu plus la sociocratie. Euh, c'est un mode de prise de décision euh, où les personnes sont en équivalence. Donc, ça, c'est quelque chose que, on, enfin, dans notre culture, qu'on n'a pas euh, naturellement parce qu'on ne pratique pas l'équivalence. On a un mode pyramidal, on a des chefs, on a des gens qui décident pour nous et qui nous imposent des choses, alors que dans un groupe, ça ne peut pas marcher comme ça et il euh, y a besoin de cette équivalence. Alors, euh, voilà il y a tout un processus euh, dans la sociocratie. Donc, l'équivalence, elle commence déjà par le cercle, c'est-à-dire on se met en cercle pour être... Euh, bah, physiquement en équivalence et puis euh, voilà du coup euh, nos réunions se font en cercle et le cercle c'est aussi un espace temporel on ouvre et on ferme le cercle euh, voilà donc c'est ça c'est un des piliers de la sociocratie puis après il y a la prise de décision par consentement qui a tout un processus détaillé euh, le troisième pilier c'est l'élection sans candidat qui est une manière de, de choisir un candidat euh, en mode consentement euh, et puis le dernier pilier euh, alors officiellement c'est ce qui s'appelle le double lien mais moi je l'utilise pas et du coup euh, voilà dans, dans la, <rire> je dis oui. que le quatrième pilier c'est l'organisation en, en commission qui voilà qui correspond à peu près à ça. Et alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai euh, également une chaîne YouTube euh, comme toi et dans laquelle je, je détaille pas mal de choses. Et la dernière... Euh, tu t'en mettrai le lien. Voilà, ma dernière vidéo est justement sur la gouvernance partagée. Donc, si vous voulez en savoir plus, je, je passe euh, 16 minutes à vous détailler tout ce que c'est. Ouais, super. Et du coup, ce que j'entends, c'est que tu t'es formé, le groupe aussi s'est formé, vous avez testé des choses, et j'imagine que euh, vous avez fait aussi un peu votre sauce avec ça, euh, et que, ben bah, voilà, enfin, il euh, y a des choses que vous avez gardées. Là, tu disais par exemple les seconds liens, je disais oui de la tête, parce que moi, c'est pareil. Je, je, je forme aussi à ces, à ces outils-là, et en fait, voilà, il y, y a des choses bah, dans le. Dans, dans, dans, quand on est dans la matière, dans le concret avec les projets, on se rend compte que bah, ça s'est adapté, ça ça dépend. Donc ça, c'est ce que vous avez fait aussi. Vous avez super. fait le prix. Ouais, super. Donc, ça, oui, puis on a une, c'est pareil, je le décris aussi dans la vidéo, mais on a une méthode de prise de température avec le pouce pour oui. faire la sociocratie en, en très très rapide. Quand on sent qu'il y a une convergence, et ben hop, on, ça nous permet en fait d'aller très très vite sur la prise de décision. Donc, effectivement, des outils qu'on qu a développés en interne pour, pour aller plus vite et du coup, une certaine appropriation. Des fois, on en perd une certaine pureté, on va dire. Ouais, voilà. oui. on sait revenir à la méthode de strict quand on en a vraiment besoin. Ouais, c'est ça. Vous avez finalement cette maturité-là, cette, cette, cette, cette avancée qui vous permet de, de, de sentir quand il y a besoin de remettre un peu plus de cadre, quoi. Mm -hmm. Ouais. Ok, super. Et alors, du coup, donc, donc, voilà, tu, tu avais cette expérience et d'ailleurs, tu l'as toujours, tu y es toujours dans ton habitat partagé Voilà, je, je vis toujours. Donc, j'ai à la fois acquis de l'expérience dans tout ce qui est euh, gouvernance, gestion de réunions, d'animation de réunions, réunion, etc., euh, qui me plaît beaucoup et que j'ai d'ailleurs insufflé dans le travail que j'avais à l'époque. Euh, et puis, euh, il y a quelques années, donc il y a... De, euh, plus de deux ans maintenant, il y a à peu près trois ans, quand j'ai repris le travail après mon deuxième congé parental, donc la naissance de mon fils, je me suis dit tiens donc je retournais dans, dans la boîte où j'étais mais j'avais envie de faire un bilan de compétences pour refaire un peu le point, me remettre en route et puis savoir ce que je voulais développer à court terme et à moyen terme. Dans mon idée, c'était plutôt en restant dans la même structure mais ce bilan de compétences m'a fait jaillir euh, l'envie de, de travailler dans l'habitat participative c'est sorti et alors moi je suis très connectée à, à ma guidance intérieure et à, à mes émotions et le, le fait d'en parler j'explosais je, je, d'émotions c'était euh, incroyable ouais. et donc je me suis dit bah je me voyais pas du tout partir euh, de ma boîte à court terme vraiment j'y étais bien euh, j'avais des super collègues et tout ça et, et j'y étais vraiment bien euh, mais je me suis dit bah pour tester enfin je savais que c'était un métier difficile euh, voilà, c'était assez compliqué euh, et assez peu rémunérateur et du coup je me suis dit bah tiens je vais monter une formation euh, je vais faire une, une formation et je vais voir ce que ça fait et sans structure sans rien ouais. bon, euh, voilà, de manière euh, un peu à la one again euh, <rire> okay. un petit peu euh, voilà en étant un peu personne euh, dans le milieu et j'ai monté cette formation en participative... sans, ambition, sans ambition professionnelle en fait euh, si l'ambition c'était de me tester moi c'était d'accord, ah, ah oui quand même ouais. voir un si ça me plaisait ouais. et tout si ça, si ça mordait en fait c'était un peu à la fois euh, euh, vérifier moi, mon enthousiasme mmh. si ça allait dans la durée et puis euh, un peu mon benchmark en fait euh, de savoir s'il y avait un marché euh, voilà et, euh, et, et coup, euh, donc en étant tout à fait transparente sur le fait que c'était ma première formation euh, je, en participation consciente je la faisais chez moi euh, voilà. et en fait euh, donc je, entre le bilan de compétences que j'ai fait euh, en juillet, août, septembre et la formation que j'ai prévue en novembre j'ai fait une rencontre entre les deux euh, qui est Benjamin Pont euh, qui est maintenant mon associé et qui avait euh, monté Habitat et Partage trois ans plus tôt oui, oui. Euh, donc, c'est une structure qui a euh, pour vocation de développer euh, ses propres projets immobiliers sur la région lyonnaise et qui fait également de l'accompagnement de groupe. Et donc, il est venu me voir en me disant qu'il cherchait un associé ou un associé. des euh, mm -hmm. euh, euh, euh, voilà. belles rencontres. Voilà. Et donc là, je, je me suis dit, bon, ok, donc j'envoie je, euh, de, de l'énergie dans une direction, forcément, du coup, j'en je, récolte, euh, j en, j en récolte euh, <rire> les fruits. Et donc, euh, donc, voilà, je me suis dit, il n'y a pas de hasard, mais je voulais quand même faire cette formation. Donc, on a commencé à, à travailler un petit peu ensemble et tout. J'ai fait cette formation qui a été un, un succès euh, énorme. Euh, qui a très très bien marché. Je me suis éclatée, j'ai passé un temps fou à la préparer parce que du coup, euh, voilà, j'avais besoin de me mettre dans le bain, euh, j'avais besoin de, voilà, de, de, de me remettre à jour de, de tout ça. Et, euh, et je l'ai donnée, ça a été un, un grand succès, je me suis éclatée. Et, euh, et, voilà. et pour moi, ça a été clair. Tout de suite après, j'ai dit à ah Benjamin, euh, oui, je te rejoins. Génial, trop bien. Et ensemble, on a transformé l'association Habitat et Partage en une cycle, donc société coopérative d'intérêt collectif. Dans lequel okay. a maintenant euh, quatre. D'accord, donc vous étiez deux, enfin lui était c'est le, le membre fondateur, <rire> toi t'es arrivé, et ensuite vous avez recruté d'autres personnes ensemble, c'est ça euh, ce n'est pas tellement recruté, c'est un petit peu comme mon arrivée, c'est-à-dire qu'on arrive, pour moi je considère que c'est un travail collectif, mmh. c'est-à-dire que moi je n'ai pas été payée pendant un moment en fait, c'est-à-dire que j'ai assumé euh, aussi le, le risque de développement d'entreprise et c'est également ce que, ce que font mes collègues actuellement qui sont arrivés plus récemment. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de euh, « euh, ok, on, on, on se rajoute à l'idée de quelqu'un », mais euh, on est là entière, entier euh, avec ce que nous on a envie de développer et puis la prise de risque également. Donc ouais. c'est ça que moi je me sens euh, entrepreneur, même si évidemment euh, Benjamin a, a fait énormément pour euh, la création de la société, pour la création de l'idée, pour euh, voilà, c'est lui le fondateur. Mmh, ouais, la personne source, <rire> ça marche. Euh, et donc du coup, là aujourd'hui, tu as quoi comme statut Tu as, as un statut salarié dans cette SIC, c'est ça euh, Alors je suis sous mandat social. D'accord, ok. Bon, je connais fait, rien, mais très bien. <rire> en fait, salarié, tu es protégé par le droit du salarié qui fait que le salaire, tu peux pas le monter, le descendre comme tu veux. Alors oh. que mandat social, c'est les, les, les salariés pour des dirigeants, en fait. Donc tu fixes un salaire, mais demain, si on décide de diviser le salaire par deux, on peut... Ah, ok, ça y est, ouais, contre, ouais, je vois. Pas au surpage, voilà. A ouais. Et par ouais. contre, en fonction des, des mois et des années, si tu as beaucoup d'argent qui rentre, et bah, tu peux t'augmenter fortement et te diminuer fortement. Et ouais. Coup, le risque qui est euh, assez fort. Oui, d'accord, ok. Oui, ça, ça fait partie des différences avec le, le, la SCOPE, alors, du coup. Ok, très bien, bah, c'est hyper intéressant. Et donc, là, aujourd'hui, est-ce que tu développes toute ton activité euh, dans, dans cette structure-là, ou donc tu as lâché ton, ton boulot euh, d'avant, tu as, as, as encore euh, quelque chose à côté. Enfin, comment comment tu fais Alors, j'ai complètement lâché euh, mon ancien job euh, depuis euh, depuis depuis janvier euh, 2018. Euh, non, le, juin. Je suis bah, partie en juin 2018. C'est ça. En juin 2018, complètement. Mais j'ai eu une phase temporaire avec une diminution progressive. Voilà. Ouais. Euh, mais euh, et après, je, je n'ai pas d'activité à part, sauf que j'ai écrit le livre en mon nom. Euh, donc voilà, le, le, le livre est en mon nom, mais sinon toute l'activité que je développe, que ce soit les formations, que ce soit l'accompagnement, que ce soit euh, euh, voilà, des, des, des interventions, j'ai aussi développé euh, sur la base de mon livre, j'ai fait une conférence gesticulée. Hum. voilà donc ça c'est aussi quelque chose que je fais alors que pour l'instant qui n'est pas hyper rémunérateur mais voilà que je fais dans le cadre d'habitat partage j'ai pas d'autres activités ok très bien super et est-ce que tu dirais que le fait d'avoir quelque part rejoint un projet dans lequel il y avait déjà une personne et puis possiblement je ne sais pas si c'était déjà évoqué à ce moment là mais d'autres personnes est-ce que tu dirais que toi ça t'a aidé à passer le, le cap de, de, de te lancer dans cette nouvelle activité ah oui, complètement ouais. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai pas eu besoin de faire des années de prise de connaissances sur tout ce qui est création d'entreprise euh, clairement par exemple des choses bêtes mais j'ai pas de, de notions comptable par exemple il y a un certain nombre de choses que, que voilà, sur lesquelles je, je suis ravie d'avoir des associés et puis après euh, il y a vraiment la notion de travail en équipe. Moi, euh, je n'aurais pas aimé être seule, en fait. Euh, donc, le fait d'être à deux, puis maintenant, trois, puis quatre, euh, fait qu'il y a vraiment... Euh Enfin, c est, c est, moi, je suis à fond sur l'intelligence collective, donc l'intelligence collective, ça ne marche pas tout seul, et, euh, et voilà, du coup, c'est rassurant d'être à plusieurs pour avoir plusieurs idées, et on n'est pas que quatre, euh, comme on est une SIC, une société coopérative, on a euh, tout plein de sociétaires, et on a un conseil d'administration qui est euh, incroyablement soutenant, bienveillant, c'est vraiment notre conseil de sages. Euh, voilà, donc il y a, on est 10 dans ce conseil d'administration et c'est vraiment très, très riche, euh, tous les échanges qu'on a. Donc, euh, voilà, l'intelligence collective n'est pas seulement au niveau de quatre personnes, mais bien plus globale que ça. Ouais, d'accord. OK, bon, super, c'est hyper inspirant, génial. Et euh, si c'était… Alors, peut-être avant cette question-là, j'en ai une autre. <rire> J'ai souvent… Euh, dans les échanges que je peux avoir avec les personnes que j'accompagne ou, voilà, ou les personnes de de la communauté de la forêt qui pousse il y a une question qui revient souvent c'est la question de la légitimité et notamment quand euh, voilà, euh, j'ai une expérience de vie qui m'a transformée qui fait qu'il y a une espèce de révélation j'ai envie de partager et se pose souvent la question de euh, mais qui suis-je qui suis-je pour, pour euh, transmettre ça est-ce que je suis assez formée assez, voilà. est-ce que ça c'est une question qui s'est posée à toi à un moment enfin, comment, comment ça résonne ça pour toi ça résonne beaucoup parce que j'ai un métier qui est extrêmement complexe parce qu'il va toucher beaucoup de choses dans le métier du bâtiment c'est-à-dire j'accompagne des groupes sur un projet immobilier et je n'ai pas de notion de suivi de projet immobilier ce n'était pas mon métier, ce n'était pas voilà, toutes les étapes d'un projet l'importance du programme il y a tout plein de notions qu'il a fallu que je m'approprie j'en avais vaguement connaissance mais vraiment ce n'était pas si clair pour moi et, euh, et puis un autre sujet qui est euh, extrêmement complexe c'est les montages juridiques financiers et actuellement la plupart des groupes qui viennent nous chercher c'est pour ça, c'est pour, euh, pour qu'on les aide sur, ce, sur cette partie-là et là moi je ne suis pas juriste, c'est pareil j'ai dû vraiment me, me plonger là-dedans et en fait de manière assez étonnante euh, c'est l'écriture du livre qui m'a aidé à, à vraiment structurer les choses c'est-à-dire que j'ai décidé de faire un chapitre sur les montages juridiques qui dans mon livre alors même que euh, je n'étais pas experte et qu'il euh, a fallu que je sollicite pas mal de gens autour de moi euh, pour euh, pouvoir euh, écrire ce chapitre. Et j'ai même euh, un collègue qui un jour m'a dit euh, « Toi, Audrey, tu es trop forte, tu un livre sur un sujet que tu ne maîtrises pas. Mmh. » <rire> Mais en fait, j'ai réussi un truc que tu n'es pas capable de faire. Ouais, C'est demander de l'aide. À vulgariser. J'ai ouais. réussi à utiliser les mots des gens qui ne qui ne qui ne sont pas juristes. Et ouais. en fait, les experts ne parlent qu'avec des, des mots de leur jargon, ils n'arrivent plus à prendre ce recul-là. Et donc, j'ai assumé euh, mon regard de novice, et j'assume également qu'il puisse y, en avoir, y avoir des fautes dans ce chapitre, enfin, ou qu'il puisse en tout cas être euh, imparfait, parce que je ne rentre pas assez dans des détails pour être euh, vraiment assez euh, précise. Mais ce n'est pas grave, mon but était vraiment de donner une première lecture à des personnes qui n'y connaissent rien. Mmh. Et dans le milieu juridique, ça n'existe pas, enfin... Mais tout ce que j'ai pu lire est vraiment trop complexe, il y a trop de choses. Et voilà, j'ai voulu en tout cas partager ça, j'ai voulu aussi partager des notions comme qu'est-ce que l'ordre public, sur quoi on est capable de... Enfin voilà, la différence entre droit contractuel et ordre public, c'est en gros quand on écrit un contrat, on peut s'accorder un à un sur ce qu'on veut, mais il y a des règles qui s'imposent à nous et ça, on est censé les connaître, mais si on n'est pas avocat ou juriste, on ne les connaît pas. Et en particulier, ben voilà, si on s'accorde, Lydie, toi et moi, on s'accorde pour monter un, un bordel, ben en fait, on n'a pas le droit, même si on s'accorde entre nous, c'est interdit par la loi. Euh, voilà, donc, voilà, et ben, dans les montages juridiques, il y a un certain nombre de choses que même si on ne le met pas dans les statuts, euh, ça s'impose. Et voilà, du ouais. coup, ça, c'était des choses que j'avais envie de partager et que j'ai découvert petit à petit. Mmh. Et donc, euh, le côté de la légitimité... Euh, moi j'ai une légitimité qui est très différente dans le milieu de l'accompagnement dans le milieu de l'accompagnement il y a effectivement la légitimité de l'expertise technique euh, moi j'ai une expertise d'expérience euh, et, et ça c'est pas si courant en fait il y a assez peu d'accompagnateurs qui vivent en habitat participatif et qui ont 8 ans d'expérience et qui ont été à l'initiative d'un projet et du coup euh, moi j'avais vu toutes les étapes mais surtout j'ai aussi une expérience du vivre ensemble et c'est à dire que je ne suis pas juste à construire un projet immobilier parce que je, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de groupes qui construisent un projet immobilier. Donc, quand on construit un projet immobilier, on crée un statut juridique, on fait un plan de financement, on vérifie que ça fonctionne, et puis on construit un bâtiment. Sauf que ça, ça ne crée pas du vivre ensemble. Le vivre ensemble, il se crée par la création du collectif. Il faut vraiment arriver à faire les deux. Mmh. Et, euh, et voilà et du coup, je pense que moi, l'expérience que j'ai, c'est d'arriver à, à arriver à... À faire les deux de front à être vraiment vigilante sur ça et puis à partager mes expériences à moi de de petites choses. Par exemple, là, bon, vous voyez vaguement derrière moi, il y a une mezzanine. En fait, je suis dans une chambre d'amis parce qu'en fait, j'ai bah, installé mon bureau professionnel dans une chambre d'amis parce que c'est tout à fait compatible. Moi, je travaille les journées en semaine et les, les amis, on les reçoit les soirs et les week-ends. Et donc, voilà, c'est compatible. Mais avant de le faire, je n'avais pas notion de cette compatibilité. Et quand je partage ça au groupe, ils se disent « Ah, mais oui, c'est génial. » Voilà, donc oui. ça, moi, c'est un petit peu mon... Mon petit plus à moi, c'est à la fois l'expérience euh, la construction du projet et l'expérience du Vivre Ensemble et qui est euh, à la fois géniale et à la fois euh, bouleversante, déstabilisante. Enfin, voilà, et, et, et, et je trouve que de, de pouvoir le partager, c'est très riche. Et en général, c'est ce qui plaît au groupe que j'accompagne. C'est ouais c'est ouais. génial. Et du coup, là, ce que tu, me, ce que, ce que, ce que tu nous partages, moi, ce que je vois, c'est que finalement... Euh, toi, tu es vraiment dans une approche globale, tu as une vision globale du projet avec à la fois toute la partie juridique, économique, euh, le bâtiment, l'humain, le, le vivre ensemble voilà. et, et que tu as cette transparence qui permet de dire bah, voilà, en fait là, je peux vous dire ce qui est important et puis si à un moment donné, il y a quelque chose à creuser très spécifiquement eh ben, on peut aller demander de l'aide d'ailleurs, en fait. Il y a des gens, alors après, j'imagine que toi, tu dois avoir ton réseau aussi. Il y a des gens qui peuvent être ressources s'il si y, y a quelque chose de très, très précis. Et moi, je trouve que c'est beau aussi, c'est ça, être un bon professionnel, que d'accepter euh, bah, ses limites et, et, et de dire, ben voilà, euh, là, je pense que ce serait mieux d'aller creuser euh, auprès de tel ou tel expert. Et j'ai envie de partager aussi qu'il y, y a un groupe que j'accompagne euh sur Saint-Etienne, euh, et il y a une personne dans le groupe qui est euh, aménageur. Son métier c'est euh, d'aménager, enfin euh, voilà, et de, de rénover ou de construire. Enfin, il est vraiment dans le milieu du bâtiment, et, euh, et clairement, il en connaît plus que moi dans le milieu du bâtiment. Et, et moi, ça me enfin, ça m'a déstabilisé au début. Je me suis dit, mais, mais est-ce que je vais euh, suffisamment les nourrir Est-ce que je vais en tout cas. Euh, euh, arriver à, à leur apporter suffisamment de choses et en fait c'est cette personne c'est une des personnes qui est le plus euh, satisfait de, de mon accompagnement, enfin qui aime beaucoup en fait justement ce que j'apporte d'autres ouais. euh, et, euh, et je m'appuie sur lui, j'hésite pas à m'appuyer sur lui, mmh. euh, sur ses compétences euh, pour justement euh, avancer, faire avancer le projet et euh, voilà, donc je, je pense qu'effectivement il y a quelque chose euh, sur la, le, la côté légitimité euh, d'être humble euh, mmh. sur euh, là où je suis expert, là où je ne suis pas expert et, et euh, là où j'ai de l'enthousiasme à apprendre parce que moi je considère aussi qu'on l'enthousiasme à apprendre c'est des fois euh, aussi bon qu'une expertise parce qu'on va avoir vraiment envie d'aller apprendre dans ce domaine, on va vraiment avoir envie de, de, de se renseigner, d'approfondir euh, voilà c'est euh, ouais. un bon moteur hein. <rire> je pense que là les personnes qui nous regardent aujourd'hui euh, ne diront pas le contraire <rire> ce qui nous donne envie d'apprendre c'est un sacré moteur ok super il euh, y a aussi une autre chose que j'entends là dans ce que tu dis tu, tu, tu me dis comment ça résonne pour toi mais euh, j'entends que tu avais, avais ton expérience et puis au moment où tu as senti que là ça basculait en, en quelque chose de plus professionnel bah, tu as accepté aussi notamment avec l'écriture de ton livre d'aller euh, d'aller te renseigner davantage d'aller de, de, de, de voilà de de ne pas juste rester sur ton expérience à toi et partir du principe que ce que toi tu as vécu, c'était universel et que c'était euh, euh, la manière de faire avec un collectif. Mais j'entends que derrière, tu as été creusé aussi pour comprendre un peu mieux les différents, euh, les différents cas de figure qui pouvaient, euh, qui pouvaient exister. C'est ça Oui, bah c'est euh, aussi s'inspirer des, des autres. C'est-à-dire j'ai intégré le, le réseau du RAP, par exemple, qui est le, le réseau des accompagnateurs professionnels de l'habitat participatif avec des gens de, de, de, de compétences complètement incroyables, des gens qui travaillent depuis dix ans dans le milieu. Enfin, voilà, il y a vraiment de, de, des choses très intéressantes. Et je me suis rendu compte qu'en deux ans... Euh ben euh, voilà, il se crée en fait un échange, c'est-à-dire que j'étais pas seulement la petite novice, la petite nouvelle qui vient prendre l'info, mais euh, j'avais aussi des choses à apporter, et des choses à partager, et, euh, et que voilà, et je ressentais le côté euh, donnant donnant, euh, gagnant gagnant plutôt euh, de, de nos partages, et, et ça c'est chouette, c'est effectivement le le fait de de, de s'ouvrir, de se dire, okay. en fait après, voilà, mon métier, il est incroyablement complexe, en fait. Et j'ai l'impression que personne n'arrive à être absolument expert dans tout. C'est pas possible. Donc, il y a ceux qui vont, être, qui vont plus approfondir l'expertise juridique, d'autres plus approfondir l'expertise animation, d'autres plus la gestion de projets immobiliers. Enfin, et après, à force d'accompagner, on monte en compétences. Et moi, je crois beaucoup aussi à le fait de pouvoir monter en compétences en étant sur le terrain, enfin, ça c'est l'expérience, euh, voilà le fait de rencontrer. Et après au sein d'habitat et partage il y a quelque chose de génial, c'est que comme maintenant on est une équipe de quatre et qu'on on a des compétences très très variées, euh, et ben je peux aussi m'appuyer sur les compétences en interne. Ça c'est vraiment chouette. Ouais. Et après bah euh, ben, je fais des formations, je continue de me former pour toujours euh, m'améliorer. Ouais ouais. Bah oui, finalement, il y, a toujours, il y a toujours des choses à apprendre. Quoi. Ouais. Super, bah, écoute, euh, écoute je trouve ça hyper intéressant. On arrive bientôt au bout de cette interview. Est-ce qu'il euh, voilà, est qu y a une, une dernière chose que tu aimerais nous, nous partager hein, voilà, dans, ton, dans ton retour d'expérience euh Peut-être j'ai envie de vous partager comment moi, moi je fonctionne. J'ai parlé un peu de mon système de guidance au début et, et pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que j'ai appris à me connecter à ça à, au fait que quand je suis je fonctionne beaucoup à l'enthousiasme euh, et, euh, et quand je suis enthousiaste pour quelque chose eh ben, euh, je me dis il y a un truc à creuser il y a un truc à aller voir euh, un truc à, je, je pense qu'il y a de l'enrichissement au bout du compte ça ne sera pas forcément euh, gagné mais euh, et par exemple voilà, j'ai eu cet enthousiasme pour écrire un livre, ça m'a paru complètement fou euh, euh, quand j'ai eu cette idée et puis, euh, et puis ça s'est. Ça, ça s'est fait euh, tellement facilement et simplement. Alors, il a fallu que j'écrive quand même. Hein, mais... <rire> Par exemple, fait trouver l'éditeur. En fait, je connaissais un éditeur qui est aussi un éditeur que j'aime beaucoup, qui est Yves Michel, qui fait les éditions du Souffle d'Or. Euh, voilà, que je lis, j'ai beaucoup de livres de lui, et en fait, je l'avais rencontré, il vit dans mon éco-village. Euh, il y a dix ans, je l'avais rencontré dans son éco-village, et donc, quand je l'ai rappelé, il s'est souvenu de moi, et tac-tac-tac, et ça s'est fait, il était ravi. Donc, ça s'est fait vraiment très simplement, et du coup, voilà, je sens que euh, quand, quand, voilà, quand il y a cet enthousiasme, cette énergie, bah, il, il les portes s'ouvrent. Voilà, c'est ça que je ressens. Et euh, là, voilà, je, le dernier truc que j'ai fait un petit peu foufou, c'est justement la création de cette chaîne YouTube euh, sur laquelle je ne suis pas du tout euh, très assidue, euh, je ne poste pas toutes les semaines, tout ça, c'est un petit peu calé dans, mes, dans mon temps libre, euh, mais je euh, sens que ça m'apporte aussi de l'enthousiasme, du partage en fait, de, de, de, de communiquer autrement que par le livre, euh, c'est une, voilà, une autre chose encore. Mais voilà, j'aurais envie de, de dire aux uns aux autres, je ne sais pas si vous fonctionnez comme moi, mais en tout cas, si vous fonctionnez comme moi, euh, soyez attentifs et, et voilà, laissez-vous euh, envahir par cet enthousiasme et, et voilà, ça vous guide dans la vie. Yes, trop bien, super. Ben, merci beaucoup Audrey pour tous ces partages. Euh... Peut-être, est-ce que tu as des actualités en ce moment, des choses que tu proposes si jamais on a envie de, de travailler avec toi ou de, de suivre tes aventures Donc, tu disais, il y a une chaîne YouTube, il y a ton livre il y a la, voilà, YouTube, le livre, ça c'est plutôt sur le partage d'infos, et puis sinon, euh, donc Habitat et Partage on fait, euh, donc, je disais on fait de l'accompagnement des formations euh, donc on, voilà, on a des formations donc on a une formation qui s'est annulée parce que, bon euh, voilà, en plus. Ouais. et euh, n'hésitez pas à aller sur le site d'Habitat et Partage, il y a des formations qui sont prévues en 2021, en particulier il y en a une qui s'appelle Mûrir un projet et passer à l'action, qui est vraiment pour construire un projet d'habitat participatif et c'est destiné à des personnes qui sont Seul, ou alors euh, à, à quelques-uns, mais qui, qui se disent je voudrais vivre comme ça, je ne sais pas comment euh, passer à l'action, je ne sais pas comment faire les premiers pas. Donc voilà, j'aide vraiment à, à se projeter, à rêver l'habitat et, à, et à, à voir les différentes étapes et les différents outils qui sont disponibles pour ça. Et sinon, euh, Habitat et Partage disait, nous développons nos propres projets immobiliers sur la région lyonnaise. Euh, donc si jamais vous cherchez un habitat participatif, soit... Euh, euh, vous rajouter dans un projet qui est déjà euh, avancé, soit même vous rajoutez un projet existant. Enfin voilà, Il y, y, y a plusieurs possibilités, en tout cas en France, il y a plusieurs possibilités qui existent. N'hésitez pas à aller sur le site d'habitat-et-partage.fr. Euh, il voilà, y a tout plein de cartes, il y a de nos différents projets. Et donc, euh, on est assez actif euh, autour de Lyon. Euh, on va même jusqu'à disais Saint-Etienne. Euh, on a des projets sur Cambrès, euh, Valence, etc. Ok, super. Eh ben, merci pour, pour toutes ces infos. Je mettrai les liens en dessous, dessus. Bref, vous savez, en fonction de là où vous nous trouvez. Et, euh, et puis, euh, ben, je te remercie encore très, très fort, Audrey. Et puis, euh, et puis euh, voilà, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Euh, N'oubliez pas de vous abonner si, si ce n'est pas déjà fait pour recevoir des alertes pour les prochaines interviews. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut Salut